Driss Sikes, écrivain, chercheur, coordinateur euh, scientifique avec Omar Fertzet de Houdoud. Euh, je suis également coordinateur de la chaire Fatima Mernissi, euh, à partir de laquelle nous avons pensé le concept Houdoud, à partir de son idée de, de dépasser les frontières par l'imaginaire. Euh, je suis très très heureux de ce qui s'est passé ici à Bordeaux pendant ces quatre jours, dans lesquels on a invité de, de jeunes artistes, chercheurs, acteurs culturels à, à sortir de leur zone de confort, à essayer de construire des projets collectifs. Alors du coup, ça amène à une forme d'intelligence collective qui est constamment en gestation, en construction permanente, et, qui, qui, et qui, euh, qui, qui crée en même temps du plaisir et en même temps des moments de doute. Donc nous sommes dans cette phase qu'on appelle une phase de co-construction. Euh, après quoi, nous nous donnons rendez-vous à, à Gadir et à Naples, pour aller plus loin, mais on va d'abord apprécier le, le fruit de ces quatre jours de travail. Euh, merci à l'Université bordeaux Montaigne euh, d'avoir rendu cette étape possible et merci à mon ami Amar Fertzets euh, d'en avoir orchestré l'organisation.